Keynes parlait des esprits animaux de la finance. C'est bien ces esprits animaux qu'il faut domestiquer pour qu'on fasse la réorientation des investissements dont nous avons besoin pour conduire à une transition bas carbone. Il s'agit d'agir précocement sur les investissements d'infrastructures et sur la transformation des matériaux. Ce n'est pas tant les dépenses additionnelles qui comptent. Si vous avez une technologie propre qui coûte 30% de plus qu'une technologie et maîtrise, c'est pas les 30 qui sont importants, c'est les 130 qu'il faut réorienter. Les coûts additionnels, c'est de l'ordre de 0,5% du PIB mondial, c'est important, mais ça se fait. qui est important, c'est la redirection qui, elle, porte sur 2% du PIB mondial et qui, grosso modo, implique de réorienter de l'ordre de 10% de la formation plus de capital fixe, c'est-à-dire de l'ensemble des investissements mondiaux chaque année. C'est faisable, mais pour cela, il faut changer les paris sur l'avenir que font l'ensemble des acteurs économiques qui vont depuis les grandes entreprises jusqu'à vous et moi, lorsque nous nous interrogeons sur les investissements d'économie d'énergie que nous devons faire dans nos appartements. C'est pourquoi l'article 2 de Paris insiste sur la nécessité de la réorientation des flux financiers pour la rendre compatible avec les objectifs qui sont poursuivis. Alors, bien sûr, on pourrait se dire que ce qui compte, c'est surtout d'avoir des prix du carbone qui sont quand orientés à la hausse. Ils sont nécessaires, seulement ils ont une grosse limite, c'est que ces prix se propagent dans toute l'économie s'ils sont euh, appliqués d'une façon un peu brutale, qu'ils vont dévaloriser les actifs qui sont basés sur les activités bas carbone et qu'ils ont des effets redistributifs difficiles euh, à maîtriser. Pour prendre un exemple très simple, 50 euros la tonne de carbone double le prix du ciment en Inde. Et ce n'est pas ces 50 euros la tonne qui vont ralentir la dynamique urbaine dans ce pays, qui sont, qui sont un des éléments les plus importants. Euh, qui vont piéger ce pays dans une dépendance par rapport aux énergies fossiles dans les prochaines années. Les prix du carbone sont donc nécessaires, mais ils ne pourront augmenter qu'au rythme de la capacité de chaque pays de les insérer dans des réformes internes significatives, à la fois la réforme de leur fiscalité et la réforme de leur politique publique. Donc on ne peut pas décider aujourd'hui qu'on va faire des prix du carbone au niveau suffisant pour enclencher la transition. On est bien donc forcé d'agir sur d'autres paramètres, et ces paramètres, c'est la finance. Le problème, bien sûr, vous allez vous dire, mais la finance, c'est bien joli, mais nous sommes dans un état difficile. On parle d'entêtement de l'économie mondiale et que c'est bien ça qui cause euh, les problèmes qu'on connaît en matière de chômage euh, et de difficultés de mener une croissance stable. C'est que nous sommes victimes de ce que McCarney appelle la tragédie des horizons. Le fait qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a énormément d'épargne. Cette épargne est gérée par des intermédiaires financiers. Et à la fois, les intermédiaires financiers et les entreprises sont très réticentes à investir sur du long terme. La raison est très simple, c'est que ces intermédiaires financiers, ils doivent être liquides, c'est-à-dire être capables de rendre l'argent quand on leur demande. Donc ils hésitent de se lancer dans des investissements sur des actifs trop long terme qu'ils appellent illiquides. Les seuls investissements de long terme que l'on fait de façon massive aujourd'hui, bah, C'est surtout des investissements sur l'immobilier, achat d'appartements et sur le foncier. En matière industrielle, eh bien, on est un peu comme l'âne de Buridan, vous savez, qui était entre euh, de l'eau et de l'avoine, qui se demandait est-ce que j'ai plus soif que faim hésitait entre l'eau et l'avoine et à force d'hésiter est mort sur place. Comment donc on arrive à réduire cette difficulté à investir Pour le comprendre, je vais... Prendre ce petit graphique qui ne doit pas vous affoler, parce que certains d'entre vous peuvent être peut-être inquiets. Il est très simple. On a deux projets. Le projet A et le projet B qui se déploient dans le temps. Au début, quand on finance un projet, on doit mettre de l'argent sur, sur la table, on doit investir et vous avez ça, c'est un revenu négatif. Au bout de quelques temps, bien sûr, vous espérez avoir un revenu positif des recettes Elles sont euh, en dessus du graphique. Vous avez deux, deux projets, vous supposez ici que le projet A, qui demande plus d'investissement, est supérieur au projet B. Il est d'autant plus supérieur que si c'est un projet qui économise des, euh, des émissions, si vous avez une taxe carbone, il va être encore plus rentable par rapport au projet B. Le problème, c'est que vous risquez très bien de ne pas le choisir. Pour une raison très simple, c'est que si vous faites une erreur sur le projet B, vous perdez de l'argent, tant pis pour vous. Sur le projet A, c'est pire parce que si vous faites une erreur, vous allez passer une sorte de ligne des dangers invisibles qui est celle au-delà de laquelle votre banquier va refuser de vous donner des crédits additionnels sauf à des coûts d'intérêt, à des taux d'intérêt prohibitifs. C'est le moment où vos actionnaires vont s'inquiéter en disant que vous avez pris trop de risques et vont commencer à vous quitter pour aller investir dans d'autres industries ou dans d'autres entreprises. C'est donc le moment où vous risquez tout simplement d'être euh, repris par un, euh, une, un groupe f financier plus, plus ou moins amical qui va vous faire perdre votre indépendance. Ça veut dire tout que le décideur aujourd'hui, surtout dans un monde où la valeur pour l'actionnaire compte beaucoup dans la gestion des entreprises, ça veut dire que le décideur va hésiter de s'investir sur des chantiers, sur des technologies qu'on appelle trop capitalistiques, c'est-à-dire coût d'investissement extrêmement élevé. Pour s'en sortir, c'est simple, bah, il faut baisser le risque d'investissement. Il faut cette ligne des dangers là déplacer vers le bas. Prenez un cas trivial. Vous avez un projet d'investissement de 200 kg, vous mettez 100 de votre poche, vous avez un, un besoin de crédit de 100, de 100 kg et votre banque le trouve trop risqué. Vous, aimez, vous Imaginez maintenant que vous avez une garantie publique de 50 kg et que cette garantie publique est remboursable en certificat carbone qui certifie que le projet s'est bien déroulé et que vous avez économisé ce, en, en émissions ce, ce qu'on attendait. À ce moment-là, les banques ne doivent vous prêter que 50 de euros et le risque devient acceptable pour elle. Donc vous avez, vous avez bien réduit votre risque d'investissement, mais en fait, regardez ce qui s'est passé. Au passage, on a émis en fait des liquidités gagées sur la production de richesses réelles, parce que ces certificats carbone, euh, les banques vont pouvoir les rendre comme actifs, euh, vont pouvoir les rendre aux banques centrales, qui vont pouvoir les inscrire euh, à, à leurs actifs, pour le faire en raison de la garantie publique, qui leur a été donné et ça deviendra donc un, un actif pour elle à l'instar de l'or ou du dollar. Sur cette base-là, on peut réorienter l'épargne. Pourquoi bien, on entend beaucoup parler aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travaux euh, à l'UNEP, au G20, qui plaident pour le, une amélioration des règles d'information des actionnaires, par exemple sur le contenu du carbone de leur portefeuille. C'est tout à fait important parce que ça peut favoriser des mouvements citoyens qui vont te, se dégager progressivement, des portefeuilles les plus investis euh, en, en activités carbonées. Mais ça ne suffira pas parce qu'au bout du compte, ce qui va compter, c'est essentiellement euh, le nombre de projets bancables qu'on pourra financer sur des, te sur des technologies propres. C'est pourquoi on a besoin des garanties publiques dont je viens de parler. Et sur cette base, les intermédiaires financiers qui sont les fonds de pension, les banques, les assurances, pourront émettre des obligations carbone triple A. Triple A pourquoi De très haute qualité. Pourquoi Parce que justement, elles sont fondées sur des garanties publiques. Mais pour faire ça, il faut non seulement mesurer les tonnes de carbone, mettre d'accord là-dessus, mais aussi se mettre d'accord sur une valeur de l'émission évitée. Et ça veut dire qu'il faut donc reconnaître une... Valeur commune. Et la bonne nouvelle est que l'article 108 de la décision de l'accord de Paris le fait. Elle incite à reconnaître une valeur économique et sociale des activités de mitigation, pour que ce soit une sorte de prix notionnel que l'on met dans tous les dispositifs financiers comme symbole d'une valeur reconnue, commune, à l'échelle mondiale. Alors au total, si on fait ça, la finance climat, bah c'est une bonne façon de repenser les politiques climatiques en montrant que... Le souci du long terme permet de mieux répondre aux tensions du court terme. Premier impact immédiat, bien sûr, c'est la relance des investissements parce qu'on baisse le coefficient risque. Euh, c'est d'autant plus important euh, dans les pays en développement euh, aujourd'hui euh, qui devront, ils pourront grâce à ça, réorienter leurs investissements en direction de leurs infrastructures plutôt que de s'engager comme ils le font aujourd'hui vers une course parfois mortelle pour certains d'entre eux euh, et dangereuse pour nous. Une course euh, à l'exploitation. Le deuxième euh, élément très important, c'est euh, le fait que toute action en direction de la transition bas carbone, c'est une façon de renforcer la paix dans le monde, tout simplement parce que euh, cela diminue notre dépendance par rapport au pétrole et au gaz, dont on sait que ce sont des matières premières autour desquelles les tensions mondiales sont très très fortes, avec ce que ça implique comme cortège de risques, et de guerres et de tensions souvent sanglantes dans le monde.